Situé sur l'autre côté de la rue, à quelques mètres de la tour de l'horloge et adjacente à l'église mère Racale, il y a les clochers, érigés également en 1123. Au début, il avait la fonction de tour de garde et aujourd'hui il représente la dernière partie qui reste encore debout de l'entière structure originelle de Porte-à-Terre. Même si initialement il n'avait pas la fonction des clochers et il était beaucoup plus bas que les dimensions actuelles, la tour était équipée d'une cloche destinée à déclencher l'alarme en cas de danger. Détruite par les premiers tremblements de terre en 1395 qui impliqua tous les territoires du Salento, elle a été reconstruite pour la première fois en 1408 comme en témoigne une paire tombale désormais rongée par les temps situé au-dessus du dernier cadre de la tour, à côté du symbole de la Louve.